aujourd'hui, on est dans un des centres d'affaires de Londres. On va essayer de euh, tourner une vidéo avec euh, des mecs de la FAT, des mecs de la Schlappen et euh, même des mecs de la Pasta Move. On va essayer de euh, faire une petite session de parcours et peut-être même de cliff. Bon, l'eau risque pas d'être très très chaude, vu la température déjà qui fait à l'extérieur. Bon là, on, on va arriver à des spots qui ont l'air bien intéressants. En fait, c'est des espèces d'immeubles qui sont à côté euh, de la flotte. Et la FAT, ils connaissent tout, ils, ils vont nous amener partout. Mais moi, je vais pas pouvoir participer. Parce que hier, je me suis blessé le doigt. Du coup, j'ai une entorse au doigt. Donc, je pense que c'est préférable de filmer les autres. Mais Louis et Romain, ils vont se chauffer. Ça va être stylé. Qu'est-ce qu'on va faire Not cliff diving, building jumping. Building diving. Le premier spot, c'est un chantier. Du coup, c'est un bateau en construction. Il y a des échafaudages, on va pouvoir monter. Ça fait 14 mètres, apparemment. Bon premier spot c'est trop compliqué Franchement il y a les mecs à l'intérieur c'est impossible Et il y a le bossman là Il veut pas nous laisser rentrer Donc on va à un autre spot C'est parti Et c'est bien fait ce qu'ils ont fait là c'est énorme Il y a 25 pieds un truc comme ça là Mais là il y a un bateau c'est Le plan c'est qu'on y retourne Là où il y avait le mec de la sécu Pour qu'on soit prêt direct Comme ça on monte Et même si on se fait repérer c'est pas grave On saute direct Et au moins on leur fait Vas-y on y va Let's go Allez, allez c'est 5 Bon les gars c'est parti, la mission elle est lancée Mais là en fait ce qui est chaud c'est que, que ce les, fait les fait travailleurs ils genre ils sont, ils sont <rire> vraiment ils sont en dessous du bat là Genre ils vont nous, clairement nous voir rentrer en plus on est tous torsenus, on ouais, là, là, est cramés à, à 10 km allez, Let's go Vas-y on va faire là, faut y aller Parce que là y'a pas de mec à la porte du coup c'est maintenant ou jamais Get out! Out! Wait! Out there! Get Vas-y Come on guys, come on! Oh le oh, hello no. Les mecs, on a monté un étage de l'échafaudage, les mecs de la, du chantier. Ils ont déjà commencé à nous parler et tout. Ils nous ont fait non, non, non, faut pas sauter. On est quand même monté. On est beaucoup moins quand même. On est plus que 5. Mais bon, ça va partir. Vas-y, attends, viens, on tourne par là. On peut y aller, on peut y aller. C'est assez, les mec. C'est assez énorme parce que là il y a des mecs qui bossent juste là. -là. It is unsafe. It is not complete that scaffold. Mais y j'y vais en premier tu veux Ok, y Ok. 3, 2, diamond. The diamond. Let's go. On c'est énorme. C'est énorme, énorme. vas-y Louis. Vas Il y avait euh, 17 je pense, un truc comme ça Ah ouais 17 quand mec. même Ouais Vas-y on se casse, on se casse Ouais donc. on se casse Yeah, thank God, <laughs> it was amazing Mec c'est incroyable C'est insane ce qui se passe en Angleterre les gars C'est ouf, ça casse la tête it's, it's hyper guy No man. man Let's go man Fat <laughs> <laughs> <laughs> oh, It's so ex nice. ex <laughs> Madness <Woo -hoo. laughs> Let's go Nice one <laughs> Gros death il a fait là wow. Bah quoi, je, je pensais que là elle allait beaucoup plus froide, pas du tout, en fait je crois qu'il y a trop de hype, on a beaucoup trop chaud là dans oh la tête les gars là. Oh la vache insane et, et après au dernier étage aussi il y a des mecs qui toquaient au carreau ouais pour ouais. pas qu'on monte Mec on a fait one life, on s'est barré, on a sauté <rire> En vrai il aurait pu se gainer au final mais... Ouais mais en vrai mais pour dans le gros il s'est il c'est énorme Mais au final les mecs ils étaient trop contents, même les mecs de la sécu ils nous filmaient et tout Bon, apparemment, le prochain spot, c'est la terrasse d'un hôtel. Normalement, on a le droit d'aller sur la terrasse parce que c'est un truc un peu de touriste. Mais on n'a pas le droit de sauter. Donc, euh, ça va être une petite mission encore. On va se diriger vers l'hôtel, là, c'est parti. Je crois qu'il y a un mec trop déter pour faire une grosse coulée, là. <rire> Let's go <rire> <rire> Si c'est bon, la coulée, on y va Bah oui. oui. Bah oui. <rire> bah oui. C'est bon Ouais, je pense que ça va être bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, ça fait. <rire> Let's go Tiens, nous on bien <coughs> encore, yeah okay, bah, bah, alors, c'est parti, y'a pas de plan La coulée est réalisée, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va tous monter encore une fois et sauter. On est en train de s'infiltrer dans un espèce d'hôtel, on est tous en tenue de sport et tout, full grillé. On est, où on est tout mouillé en plus. Et on va essayer de sauter par la terrasse de l'hôtel. Ça, ça va être marrant. quest Swimming. Swimming. c'est vraiment a C'est ce C'est un dive. <laughs> Don't cool tell us. me you're a your YouTube channel, yeah? Uh, yeah, yeah, yeah, right, right, right, yeah. Can yeah. I see this YouTube yeah, yeah, channel, please? It's like three different channels. Game with the promotion. This is it. It's like a <laughs> Z <You know? laughs> oh no. it uh, Yeah. Thank, Thank you. you. Have a nice day. Almost c'est mort. Bye. Thanks, Bon, bah tant pis, on n'a pas été assez rapide. Fuck. Bon, là on revient de la session de cliff et euh, avant que le soleil se couche, on s'est dit qu'on allait quand même se faire une petite session de parcours. Du coup, on est arrivé sur un spot et genre il y a énormément de monde. On s'y attendait pas du tout, on savait vraiment pas. On est déjà en train de trouver des petits challenges et après on va éclater un repas. C'est pas un simple repas hein. C'est le meilleur indien de Londres On y est allé genre il y a 3 ans Et euh, ça, nous, ça nous a laissé vraiment un souvenir mais incroyable Du coup on va aller les revoir Et euh, peut-être on va faire une petite photo d'ailleurs Ça va être sur Google Maps si jamais <rire> vous voulez voir venez, si vous venez à Londres vous y allez c'est sûr Bon allez on va training maintenant Ah oh, chaud okay. oui. Ouais C'est <rire> chaud Allez Louis Oui Wouhou <rire> Yes Go Come on Wouhou Yes, Bio <rire> Je me suis trouvé un petit challenge avec plein de retours un peu et plein peu de trucs de grimpe. Je vais essayer ça. Mais dis-moi au pire Non mais prends... Oh, prends doucement Et là je suis pas du tout en face Oh, oh je suis arrivé tellement brutalement oh. Ah oh non, non, non. Bah, Qu'est-ce ah. qu'il est arrivé au main Ça à chaque fois là que tu prends un mur et que tu loupes genre ça rappe les mains là et ça fait des, des croûtes après Je suis content là, j'ai mis 48 000 fry, mais j'ai réussi. Wow, j'ai les projecteurs là, je suis une putain de star en vrai. Et, et là, là, oui, là oui. il faut aller manger. Oui, okay. aller manger. et après, on va vous parler un peu des t-shirts là euh, au restaurant <rire> parce qu'on va au restaurant maintenant. <rire> c'est vrai que c'est pas dans nos habitudes normalement, vous savez très bien qu'on cuisine dans notre van à l'arrière, mais là, on connaît une bonne adresse à Londres et on va vous la partager d'ailleurs. Ok on vient de finir la session à Londres, et là on arrive au fameux indien là, on le voit il est juste devant Et je crois qu'on va s'exploser le beat, ça va être incroyable Hi. Ils ont mis des chandeliers, incroyable Let's go C'est pas cher De 1 de 2 c'est bon et en plus, il y a en quantité. C'est tout ce qu'il nous faut. Notre shop de vêtements il était fermé tout cet été. Et euh, en fait, vu que c'est nous qui faisons les, euh, les vêtements, euh, bah, dès que le stock il est écoulé, euh, on est obligé de fermer le shop parce qu'on n'a plus de marchandises. Et là, on va retourner à Montpellier. Florian il va refaire la t-shirt. En plus, on va être un peu plus posé parce que là, l'été, on était en Tour de France. Là, on est à Londres. Et du coup après on sera un peu plus posé, du coup pour envoyer les, les commandes ce sera plus simple. On fait les vêtements, on sérigraphie tous les trucs, on vous envoie les colis. Tout est fait maison dans notre garage à Montpellier. On va restock la collection Deepwater. Pour ce restock, il y aura des casquettes en plus, et euh, on va aussi restock euh, tout le site euh, au fur et à mesure. La collection Visita, la collection Lofool, et après il y aura d'autres euh, collections qui arrivent. Et du coup aussi dans les prochains mois, il va y avoir qu'une vidéo toutes les deux semaines sur la chaîne. Parce que du coup, bah, moi je vais taper, il va taper. Il y a Louis il fait de l'intérim, Jérémy, il fait de l'intérim. Oh, bon, moi je travaille au centre de loisirs. Mais ouais, en gros on bosse tous de notre côté et on finance le projet avec nos sous perso Du coup, bah, on n'en vit pas, Faut pas dire ça. Et puis on est en train d'essayer de préparer des gros projets qui vont arriver dans le futur. Du coup, euh, bah, là on n'a pas trop trop le temps de continuer à faire une vidéo par semaine. Ça nous prend vraiment trop d'énergie et trop de temps. Mais ça revient bientôt, pour le moment, euh, une vidéo toutes les deux semaines. que vous allez quand même kiffer. Du coup, on se retrouve un dimanche sur 2 à 11h, c'est toujours pareil, ça change pas. Là. Bon on espère que vous avez kiffé cette vidéo à Londres, il va y en avoir d'autres qui vont arriver. En tout cas nous on dit à dans deux semaines parce que c'est une vidéo toutes les deux semaines maintenant. Allez à dimanche dans deux semaines du coup. Ciao